Hello les amis, j'aimerais dans cette vidéo vous faire euh, une petite confidence, C'est même un pas une confidence, mais euh, euh, c'est quelque chose que j'ai jamais partagé et je pense qu'il peut vous aider à, à vous décoincer dans votre, vos créations de vidéos, vos podcasts, votre création de contenu, euh, dans votre création de formation en ligne. Okay je vais vous partager un peu mon arrière-plan. Je suis né de parents chinois en France, donc j'ai toujours vécu en France. Quoi, pas toujours. Je suis né en France, mais dans une famille chinoise. Donc en fait, à la maison, on parlait que chinois. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 6 ans, ma mère, pour des raisons médicales, euh, est retournée en Chine pour euh, euh, se faire soigner d'une maladie. Euh, ça n'a pas donné grand-chose, mais bon, voilà, elle, est, elle a passé un an là-bas et je, je l'ai accompagnée. Donc en, euh, entre l'âge de 6 ans et 7 ans, j'étais en Chine. Et quand je suis revenu en France… Euh, je parlais plus un mot français parce que le seul euh, français que je pratiquais, c'était à l'école, vu qu'à la maison, on parlait chinois en fait. Du coup, littéralement, je savais dire que pipi et caca quand je, quand je suis revenu. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une, une classe de clean. Euh, la clean, c'est aussi une classe pour aider les étrangers à, à apprendre le français. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû galérer pendant 5, 6, 7, 8 ans pour parler français à peu près bien. Euh, pourquoi Parce qu'à la maison, on continue à parler français. Et euh, ben, euh, ben voilà, je pensais même en français et on me charriait un petit peu euh, sur euh, mon français. Euh, quand j'étais plus ado, quand j'avais 15, 16 ans, on disait encore que j'avais un accent chinois. Euh, chose qui me vexait un petit peu au début parce que je me sentais français et je me sens toujours français hein. mais je sais que c'était lié à ça donc il y a eu un complexe qui aurait pu naître euh, sauf que bon j'étais quand même heureux dans ma vie euh, j'étais assez sociable je discutais pas mal avec des gens donc je parlais quand même euh, beaucoup euh, et petit à petit bah j'ai amélioré mon français je sais pas si j'ai un accent aujourd'hui en tout cas, et quelquefois quand je fais des fautes, c'est parce que aussi j'ai grandi dans, des, dans un quartier populaire euh, à Belleville, à, à Paris, où euh, voilà, il y avait des Français d'origine étrangère, euh, et du coup, on parlait un peu en wesh-wesh, euh, tout le temps en verlan, je disais plein de gros mots. Maintenant, je ne parle plus en verlan et je ne je dis plus de gros mots, mais voilà ça, c'est un peu mon arrière-plan. Tout ça pour vous dire quoi Pour vous dire qu'aujourd'hui, souvent on me dit je suis à l'aise en vidéo, je suis à l'aise dans les podcasts audio, je suis à l'aise euh, quand je fais des conférences. Sauf que ce n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Euh, si moi, j'ai pu réussir à être à l'aise comme ça devant la caméra, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Beaucoup, beaucoup. J'ai fait, euh, je pense, près de 1000 vidéos. Euh, plus, près de 200 épisodes de podcast. Bref, j'ai parlé des centaines et des milliers d'heures, euh, des centaines d'heures allées euh, devant la caméra. J'ai fait, je ne sais pas, 50 webinaires. Donc, il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi de la formation. Notamment, je me suis inscrit notamment au Toastmasters. Euh, si vous ne connaissez pas, c'est génial. Je vous mettrai le lien en dessous. Donc, formation, travail, égale résultat. Okay. Donc, si aujourd'hui, vous avez des excuses en mode « oui, je ne suis pas bon en vidéo, je ne suis pas à l'aise », c'est possible. Je ne cherche pas à changer les gens. On a tous des euh, personnalités différentes. Maintenant, si vous utilisez votre personnalité comme excuse pour ne pas faire de vidéo alors que vous n'avez jamais essayé de faire de vidéo, là, c'est bah, une excuse. Parce que euh, sur le web, bon, c'est des, des Américains qui disent qu'ils sont introvertis. Hein, donc, un Américain introverti, ça vaut euh, un extraverti ici en France. Euh, mais il y en a beaucoup qui vont sur scène, qui parlent, euh, qui parlent. Pourquoi Parce que leur pourquoi justement est très élevé, ils veulent créer un business et vivre de leur passion. Et si vous faire des vidéos, des lives, des podcasts audio pour créer une communauté, pour aider des gens, pour faire des formations et vendre des formations et gagner de l'argent, ben ils le font, ils se forcent, ils se font violence. Donc vous aujourd'hui, si vous utilisez ça comme excuse pour ne rien faire parce que vous dites « ce n'est pas ma personnalité » et que vous avez jamais fait de vidéo, vous en avez fait deux, trois. Ben, arrêter et justement commencer à faire plus de vidéos. Si vous me dites, j'ai fait 50 vidéos, j'aime toujours pas ça, bah faites des podcasts audio, je pense que ça marche toujours très bien. Par contre, si vous n'aimez ni faire des vidéos, ni de, des podcasts audio, et que vous avez une passion et que vous, avez, vous voulez aider des gens, ça, de, ça commence à devenir très difficile. Et j'ai envie de vous interroger sur, est-ce que vous faites vraiment quelque chose qui vous passionne Parce que quand vous faites quelque chose qui vous passionne et que vous pouvez apporter de l'aide, vous devenez automatiquement bon. Oui, vous pouvez faire des fautes, vous pouvez… Par exemple, moi, je fais très peu de… Euh, euh, euh, ça, je me suis entraîné. Donc, vous pouvez tout travailler. Donc, n'utilisez pas des excuses pour ne pas passer à l'action. Vous avez peut-être des bonnes raisons pour ne pas faire certaines choses, mais certainement que vos excuses vous ralentissent un petit peu. Vos, quoi Vos raisons légitimes vous ralentissent un peu. J'ai n'importe quoi, vous avez honte de vos dents, vous n'aimez pas entendre votre voix, entre guillemets, euh, personne n'aime entrant euh, entre parenthèses, personne aime entendre sa hein. ça c'est garanti. Donc ça, c'est peut-être un moyen de vous ralentir, c'est-à-dire, au lieu de faire 10 vidéos par mois, vous en faites 5. Au lieu de faire un podcast audio par semaine, vous en faites un tous les deux semaines. Okay au lieu de faire un live toutes les semaines, vous en faites un par mois. Mais de là à dire je suis passionné, je veux vivre de ma passion, je veux gagner ma vie sur Internet, mais je ne veux rien offrir, aucune vidéo, aucun selfie, aucun podcast audio, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et euh, bah, je vous invite à, à vous remettre un peu en question, à y réfléchir, à vous introspecter. Et si vous voulez en parler dans le chat, quoi, dans, en commentaire, ce sera avec plaisir. Voilà, je voulais vous parler ça pour vous encourager. J'espère que voilà, je ne suis pas en train de vous juger, que vous ne vous sentez pas. Euh, en train de, de, de culpabiliser parce ce que je vous ai dit, mais je voulais vraiment vous dire que si moi, j'ai réussi à bien parler français, à écrire un livre, euh, à donner des conférences, donner des ateliers, faire des vidéos, faire des podcasts audio, je pense qu'il y a de grandes chances que vous pouvez aussi. Ok Allez, ciao, ciao et euh, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.